Je suis entré dans tes yeux par effraction Pour y dérober tes chansons Toutes celles que tu n'as jamais chantées. Naufragé mon cœur en exil chercher le pointillé d'une île Que j'aurais voulu L'océan pianote, quelques notes qui sont de toi, je crois. J'ai fui tes yeux, à tes lèvres un frisson. J'ai fui tes yeux, à tes lèvres le frisson fébrile d'une chanson.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 A tes lèvres, le frisson fébrile d'une chanson Et cette chanson parlait déjà d'adieu L'océan pianote, quelques notes qui sont de toi je crois A tel le frisson fébrile d'une chanson C'est en pianote, quelques notes qui sont de toi, je crois. J'ai fui tes yeux, à tes lèvres le frisson fébrile d'une chanson. Parlez déjà d'adieu. A tes lèvres le frisson fébrile d'une chanson Parlez déjà d'adieu